Yo les potos, c'est ITROS, alors voilà, si vous voulez que votre clé de moto passe de ça à ça, il vous suffit d'acheter donc sur AliExpress ce petit cache. Je tiens à préciser parce que quand j'avais amené ça à, ma, à mon concessionnaire, il restait con. Il a dit « Oh putain, c'est super bien, où est-ce que tu as, est as acheté ça ?» Donc je me suis dit oh, « bon, Pourquoi pas en faire une vidéo ?» Parce que visiblement, il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, moi j'ai acheté, ça c'était mon ancien cache, mais il commence à prendre des coups, il commence à être usé, il était et tout ça. Il avait plein de coups partout, il est tout... Euh... Enfin voilà quoi. Donc, j'en ai pris un nouveau qui est très joli. Tout en alu, écrit CB650R. Donc je suis en train d'installer sur mon, ma clé. Alors pouvoir le mettre, c'est très simple. Tu rentres ta clé dedans, tu mets un tout petit peu de pâte à fixe en dessous et au dessus. J'y dis un tout petit peu parce que si tu en mets trop, ça va euh, comment dirais-je, ça va faire un... trop trop grosse épaisseur et tu n'arriveras pas à rentrer ton cache. Pourquoi il faut mettre de la pâte fixe Parce que si tu mets sans pâte à fixe, ça tendance à bouger dedans. N'oubliez pas, on reste, sur, on reste sur du chinois, donc c'est de la merde à la base. Chez eux, c'est tout est comme ça. Mais si tu mets bien de la pâte à fixe et que tu fixes bien comme ça, en appuyant bien, là bah, du coup, ça marche impeccable. Ensuite, tu as des petites vis à mettre dessus. Alors, je ne suis d'une main parce que j'ai oublié mon trépied. Donc, euh, je vous montre juste comment on, comment on le met dessus. Hop, voilà. Ensuite, tu n'as plus qu'à serrer avec une petite clé Allen qui est donnée avec. Et au final, le résultat est pas mal parce que, regarde, de part et d'autre... Ah, moi, ça comme par terre... <rire> De part et d'autre, donc voilà, bon, je ne l'ai pas serré, mais voilà, ça fera comme ça, avec les deux petites vis en plus, hein. et au final, ça fait joli, moi je l'ai pris de couleur grise, parce que ma moto, bah, elle est grise, hein, mais tu l'as, la couleur bleue, rouge, noir, euh, même jaune, <rire> si tu veux, donc voilà, c'est pas très cher du tout, ça vaut 5 euros, c'est vraiment de l'aluminium, hein, donc c'est pas du plastique, hein, c'est pas de la connerie, c'est du, vraiment de l'alu, Alors, voilà, hein, on le sent, enfin, je vais vous faire avec ça, Alors, hein, c'est de l'alu, comme l'ancien. Hein. Mais bon, comme c'est de l'alu, ça marque vite. Donc, voilà, euh, moi, quand je mélangeais avec d'autres clés, ça fait des petits impacts, des petits machins. Donc, voilà. C'est très simple. Ça fait, ça fait racing, hein, ça fait beau. Et ça protège votre clé, en plus, parce que ça fait vraiment une grosse coque de protection. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ça donne un super look. Et puis, ça protège bien votre clé. Voilà. Je vous ai fait une petite vidéo, en plus. Comme ça, je vous montre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé en commentaire où est-ce que je. comment ça c'est que j'avais une clé qui est complètement différente. Il y a même certains qui ont dit mais attendez mon. mon... Il m'a dit Attends, mais mon concessionnaire il m'a pas donné moi ce type de clé là, je l'ai pas. Il croit que c'était une clé que j'avais avec la moto, que c'était donné avec le concessionnaire. Non, non, c'est un cache-clé. <rire> le concessionnaire ne te donnera pas ça. Ou Honda cache-clé ça fait très joli ça fait vraiment vraiment vraiment sympa hein. remarquez bien regardez bien quand je roule avec ma moto sur le, le, le contact hein, vous voyez bien que c'est avant c'était ce, ce, celui là mais bon il tire un peu plus sur le bleu alors que là il est vraiment gris et euh, voilà c'est plus joli hein. celui là je le mettrai sur mon ancien sur mon autre clé mon double de clé ici je le mettrai sur celui là donc voilà, comme ça genre les, les autres classes, c'était mon concessionnaire qui m'avait donné ce porte-clé-là. je l'utilise jamais, donc c'est m'a double de clé, je vais mettre aussi cette coque, comme ça, ça elle aura aussi une protection. Et puis voilà. Donc je vous mettrai le lien pour le commander. Euh, c'est pas cher, hein, je crois que ça vous dans les 4-5 euros, hein, tout cassé. livraison gratuite il me semble. Donc voilà, allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours plaisir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander en commentaire. Allez, ciao, ciao les gars.